La semaine dernière, la vidéo sur l'analyse de la participation électorale et des tranches d'âge par bureau de vote a suscité de nombreuses interactions sur nos réseaux sociaux. Nous remercions tous ceux qui ont manifesté un vif intérêt pour notre solution et pour leurs questions. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'importance de l'appartenance à une catégorie socioprofessionnelle sur leur comportement en termes de participation. La dernière étude de l'INSEE pour les élections de 2017, présidentielles et législatives, a permis de mettre en évidence les éléments suivants. Une part importante d'abstention systématique pour les ouvriers et employé, les employés. Une part importante de vote intermittent pour les ouvriers, employés et professions intermédiaires. Le cumul de ces deux comportements met en évidence qu'il est nécessaire de cibler prioritairement les bureaux de vote pour lesquels ces catégories socio-professionnelles sont nombreuses. Pour le scrutin municipal de 2014, pour les bureaux de vote, 27, 131, 65 et 114 que vous venez de choisir. Par exemple, il est possible de constater que sur les bureaux de vote 65 et 114, les ouvriers et les employés sont les plus nombreux. Dans le cadre de votre campagne électorale, incitez ces électeurs à vérifier leur inscription, construisez du lien avec eux pour favoriser leur participation et insistez sur l'idée que leur participation doit se faire pour les deux tours. Votre campagne sera beaucoup plus efficace.